Putain Franck Mais qu'est-ce que c'est que cette chemise C'est quoi le dress code Pantalon chemise noire hmm. Ah j'ai pas de chemise noire moi. Sérieux T'es musicien et t'as pas de chemise noire. Bon, t'as vu le prix que ça coûte Moi, j'ai préféré investir dans une bonne guitare. Bah, bon, t'as Parce qu'une chemise, au moins, t'aurais su t'en servir. C'est quoi le dress code Je sais pas. On ferait qu'on se cale sur la robe d'Aurélie De quelle couleur ta robe euh, Jaune moutarde avec des petites fleurs marron. Il y a des traits turquoises, des tout petits points rouges. Et euh, sur le bord, il y a des euh, traits un petit peu dorés avec le la ah, Ok, et de là, on ne se cale pas sur la robe d'Aurélie. Faudrait qu'on ait tous des chaussures à paillettes et qu'on soit habillé tout en blanc. Hors de question. Pourquoi Parce que je te dis que non. La semaine prochaine je veux bien, mais là, pantalon blanc, c'est pas négociable. Bon, oh, Moi j'aime bien. Moi aussi, hein. mais 25 jours par mois. C'est quoi le dress code pour le concert de la soirée privée euh, Le thème c'est Star Wars. Ah ouais, cool Moi je vis en luxe, kawook moi j'aime faire des signaux sur le côté comme Princesse Leia. Mm. Ah moi, je vais me mettre en reine Renamidala. Mm. Alors moi c'est clair c'est Dark Vador. Donc... Bon bah du coup euh, il me reste que mettre Yoda. Ouais, hey, Franck, elle est pas passée cette chemise. Non. pourquoi <rire> Je sais pas, peut-être parce qu'on va jouer. Bon, alors, ça se voit pas. Ah détends-toi hein. T'arrives à distinguer du public une chemise froissée toi <rire> Non Justement parce que tout le monde les repasse. Oh, vous me saoulez. C'est quoi le dress code pour la soirée du 22 Le thème, c'est le Seigneur des Anneaux. Ah non, non, non. Je prends pas Gollum. Bah, tu fais quoi J'ai mis une veste, comme ça on voit plus ma chemise. Hum, mmh, ok. Et t'as repassé ta veste